Zip City est à casse-tête en trois dimensions. Le but est de résoudre des défis en faisant glisser des billes sur un parcours. Dans Zip City, nous devons organiser le trafic des voitures autonomes d'une ville futuriste. Les voitures sont représentées par des billes et la ville par une boîte penchée de 3 cases sur 4. Le jeu se compose de 40 défis à résoudre répartis en 4 niveaux de difficulté. Les défis se présentent sous la forme d'un paquet de cartes et chaque carte correspond à un puzzle. Elle indique la mise en place initiale des pièces et les billes à placer en haut de la boîte. Les pièces à utiliser pour résoudre l'énigme sont indiquées en bas. Le but est simple. Amener là ou les billes de leur position de départ à leur position d'arrivée en créant un parcours. Il est possible de tourner les pièces dans n'importe quel sens, mais celles de la mise en place ne peuvent pas être manipulées. Lorsque le joueur pense avoir réussi, il laisse glisser les billes. Et regarde le résultat. S'il n'a pas trouvé, il peut recommencer, et ainsi de suite. La solution se trouve au verso des cartes. Dans les niveaux avancés, toutes les pièces représentées en bas de la carte ne sont pas forcément utilisées et peuvent servir de fausses pistes. Si le joueur est bloqué, il peut aller voir un indice en fin de livret en se référant au numéro inscrit sur la carte. Cet indice lui indique quelle pièce utiliser sur une case précise. Pour conclure, Zip City est un jeu de logique immersif, au défi pas toujours simple.